Bien le bonsoir, vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur Unistellar et leur iviscope et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour un petit flash vlog vite fait. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de la chose, Unistellar c'est une start-up française qui développe actuellement un télescope amplifié, je crois que c'est à peu près le terme qu'ils utilisent, et ils ont donc une campagne Kickstarter pour financer le projet. Alors pour l'anecdote, Unistellar c'est aussi une des raisons qui m'avait poussé à faire mon épisode Hubble c'est de la ils avaient publié sur un forum d'Astro euh, il y a quelques temps, leur précédent produit je pense, euh, c'était le Stellina, une espèce de petit télescope portable, totalement automatisé, qu'on contrôle avec le smartphone et sur lequel on regarde euh, via le smartphone, il n'y a pas, pas ton pour, euh, pour pouvoir regarder dans le télescope. Ils reviennent donc avec une campagne Kickstarter pour financer leur nouveau produit, donc le iViscope, qui ce coup ressemble déjà beaucoup plus à un télescope standard. Donc il y a un miroir, mais à la place de l'oculaire, nous avons un capteur photo, un ordinateur qui va amplifier le signal, et dans l'oculaire un petit écran vidéo qui va permettre de voir ce signal amplifié alors ils annoncent qu'on pourra voir les, les nébuleuses dans tous leurs petits détails avec toutes les couleurs vraiment éclatantes quasiment digne double mais voilà moi je suis un petit peu sceptique et surtout je vois pas vraiment l'utilité de ce genre de produit alors sceptique pas dans le sens certains m'ont demandé si c'était potentiellement une arnaque Très honnêtement, je pense pas. Hein. C'est euh, ces trois scientifiques euh, qui ont cofondé, s'il me semble, ces trois scientifiques qui ont cofondé la boîte. Euh, ça a l'air quand même assez sérieux. Le, le, le produit a l'air quand même vraiment correct. Hein. À ce niveau-là, à mon avis, il n'y a pas de souci. Si vous y voyez l'intérêt, euh, je pense qu'il n'y a pas grand risque à faire euh, à soutenir le projet. Non, je suis plutôt sceptique par rapport au prix du produit et ce qui est plus ou moins censé être dedans. Parce que d'un côté c'est quand même cher, le produit je trouve personnellement est cher. Euh, les backers sur Kickstarter, je crois qu'ils peuvent avoir le produit pour 1500 euros. Et c'est une réduction de 500 euros, donc dans le commerce il sera à 2000 euros. Et à ce prix-là, on peut quand même avoir un sacrément bon instrument. Donc personnellement, je choisirais plutôt un bon instrument, même moins cher que ça, plutôt que ce iViscope. Mais d'un autre côté, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça, parce qu'il faut un capteur photo qui soit quand même extrêmement sensible, il faut tout le traitement informatique derrière, il faut un écran qui soit de bonne qualité, pour qu'on puisse avoir un ressenti à peu près naturel. D'ailleurs, euh, moi, les viseurs électroniques sur les appareils photos, je, je sais pas, je vois que je regarde un, un, un écran, J'ai pas la sensation de regarder vraiment directement, contrairement à une, une visée réflexe sur un appareil photo standard où vraiment, on a, euh, a l'impression de regarder à travers la scène. Et c'est pareil avec le télescope, normalement. Et quand on a ces petits, ces petits écrans dedans, je ne sais pas, c'est la résolution, c'est peut-être le temps de réponse. Je n'ai jamais eu un ressenti naturel, et ça m'a toujours été assez désagréable. Pour l'instant, je n'ai jamais trouvé d'appareil photo qui me satisfasse à ce niveau-là. Et je pense, je ne vois pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour ce télescope. Je préfère la vision directe. Alors, je, je sonne peut-être comme un vieux là dessus mais j'assume totalement, je suis un vieux c** et euh, je préfère quand on voit directement les objets et pas à travers un écran. Bon ensuite ce télescope il a aussi tout un tas d'autres fonctions connectées, euh, de contrôle par le smartphone, etc. Personnellement je trouve ça un peu gadget, mais bon pourquoi pas, admettons. Mais surtout euh, on peut pas faire la recherche, enfin j'ai pas l'impression qu'on puisse faire sa recherche manuelle d'un objet par soi-même, et ça c'est vraiment ce qui me gêne. Pour ceux qui ont vu mon fameux épisode Hubble c'est de la merde, vous savez que finalement la beauté de l'image c'est pas ce qui m'importe quand je mets l'œil à un télescope, ce qui m'importe c'est le temps que je vais passer à chercher, euh, la joie au final quand finalement j'arrive à aligner le télescope et à voir l'objet que je vois, même si c'est un petit point flou, moi ça me suffit, je, je sais ce que je vois et je suis content. Et d'ailleurs, petit exemple, petite anecdote, euh, il m'est arrivé de passer une heure ou une heure et demie, je ne sais plus, avec une amie, pour chercher un petit cratère bien précis sur la Lune, et on, on pensait l'avoir trouvé, mais on n'était pas sûr, donc on bougeait un peu le télescope pour vérifier les cratères aux alentours, contrôler avec une carte, et quand finalement on a été 100% certain qu'on était sur le bon cratère, bah, l'heure et demie qu'on avait passée, finalement, on, était, euh, on avait la satisfaction à la hauteur de ce temps passé. Et sur les télescopes où, ah euh, oh, tiens, je veux voir ça, pip, j'appuie sur le bouton, pff, le télescope s'aligne. Moi, je, ça m'enlève la majeure partie de mon plaisir. Et du coup, généralement, bon, bah, ouais, ça s'aligne, je regarde, ah ouais, c'est cool, et puis euh, je passe à l'objet suivant. Donc, ça devient plus de la consommation que vraiment de la passion. Ensuite, euh, si je veux voir des belles images d'astro, eh ben, justement, on a Hubble. Donc, euh, si je veux voir des belles images d'astro, bah, je prends mon ordinateur, j'ouvre mon écran... Et là, pour le coup, je, je suis sur un écran et c'est ce que je cherche et j'ai de magnifiques images. Mais quand je mets l'œil au télescope, que je me gèle les miches dehors à chercher mes objets, bah c'est pas grave si c'est pas beau. Moi, j'aime comme ça l'est. Donc, en résumé, vous aurez compris que voilà, moi, je vais pas soutenir le projet à titre personnel. Ça ne m'intéresse pas. J'en j'en ai pas l'utilité. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Bon. Mais je, je peux comprendre que ça intéresse des gens et très honnêtement, je, je pense que c'est un projet qui a le mérite, euh, qui, qui a son mérite et qui, qui, qui a le mérite d'exister. Et euh, voilà, si vous avez envie de le soutenir, après tout, euh, allez-y. Je vais, je vais pas, euh, je vais pas vous conseiller de le faire, mais je vais pas non plus vous retenir de le faire. Euh, si vous pensez que c'est un produit qui peut vous apporter quelque chose, qui peut vous intéresser, finalement, euh, ouais, je, je vais, je vais clairement pas vous en empêcher. Moi, je, voilà, je vois pas l'intérêt, mais je, éventuellement, euh, je peux comprendre que certaines personnes euh, aient envie de ce, ce genre de produit. D'ailleurs, euh, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez de ce projet. Je vais vous mettre le lien du Kickstarter dans la description. Non pas qu'ils aient besoin d'un coup de pub, enfin, si tenté qu'on puisse parler d'un coup de pub avec ce que je viens de faire. Le projet est déjà très largement financé, si mes souvenirs sont bons. Ils ont bénéficié d'un bon support de com et ils ont un partenariat avec le CETI qui est drôlement intéressant et qui les a probablement aidés. Alors, ce partenariat est intéressant, mais ça ne change quand même pas mon avis hein, sur le produit. Je, je, voilà, je ne vais pas le financer, mais je trouve le programme drôlement intéressant. Bref, allez voir le Kickstarter, renseignez-vous et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez, si vous allez soutenir ou non. Quels sont les avantages, les arguments pour, les arguments contre Bref, je serai que de voir votre avis et de voir si je suis le seul vieux c** de mon audience ou s'il y en a d'autres qui me suivent là-dessus. Bref, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour de l'actualité un petit peu plus chaude et pas mal de bêtises. Euh, si vous voulez soutenir le projet, le Tipeee est toujours ouvert. Et puis, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.